s'amuser normal on est là pour s'améliorer pour y arriver on s'entraîne sans répit l'académie on veut gagner on va tous montrer qui on est ensemble on a Yu-Gi-Oh GX nouvelle génération Salut à tous les australiens c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une dinguerie ça sera la, le titre de cet article hier j'ai reçu ce petit objet. Voilà. Avec ce petit objet qui marche avec Pokémon Go. Oui, j'ai sept ans de retard. Mais écoutez, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, ça fonctionne. C'est génial. Il faut aller dans Pokémon Go Plus, la connecter à Pokémon Go. Et vous n'avez plus qu'à appuyer sur, les, sur le bouton quand il y a un Pokémon, quand il y a une arène, voilà. C'est vraiment extraordinaire. Bon, il y a des quêtes que je ne peux pas faire euh, avec parce qu'il faut faire des jolies danses avec et il faut voilà. Mais c'est génial. Et c'est vraiment révolutionnaire. Oui, j'ai 7 ans de retard. Voilà, j'ai 7 ans de retard. Mais voilà. Donc, j'ai reçu cette petite dinguerie. Alors déjà, comment allez-vous Voilà, tout simple. C'est, euh, je pense que... Est... On est quel jours, attendez on est jeudi. Je pense que samedi, je vais faire un live où on va discuter entre nous. Samedi ou dimanche, hein, vous le saurez euh, si vous suivez des, des vidéos, je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Je vais faire un live où je vais discuter avec vous des futurs projets team, des, des blagues, des, des, des trucs. Voilà. Euh, je pense aussi faire une vidéo avec euh, mon appartement qui est aménagé aussi. Maintenant, donc il manque toute la télé que vous voyez derrière moi. Oui, oui il faut qu'il rattache le câble, mais ça, c'est pas un problème. Donc voilà, les amis. Donc je pense que ce sera plutôt dimanche après-midi vers 14h. Je vais faire un live sur YouTube où je vais euh, discuter avec vous. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et maintenant que j'ai la connexion internet limitée chez moi. Oui, dans mon propre appartement, que je loue tous les mois. Donc voilà. Donc euh, voilà, je vais faire un live euh, où on va discuter ensemble. Euh, voilà, je sais que certains se posent beaucoup de questions pourquoi je fais... Euh, pourquoi j'ai repris Minecraft, pourquoi j'ai repris du Pokémon Go, pourquoi j'ai repris... Voilà. Euh, il va y avoir aussi les aides des ténèbres qui vont arriver. Donc je les ai soit demain, soit samedi. Donc, euh, on verra. Après, euh, est-ce que vous voulez plus de vidéos Est-ce que vous voulez moins de vidéos Est-ce que vous voulez plus de vidéos personnelles Ou quoi Ça, c'est vous qui décidez. Moi, mon but, c'est de gagner des abonnés pour pouvoir faire des gros projets. Parce que, voilà, je vais parler aussi de mon intro qui va changer dans le courant du mois parce que c'est... Euh, Parce que euh, c'est Stark Knight qui m'a fait qui m'a fait la réflexion. Euh, pourquoi tu ne changerais pas la, la vidéo d'intro et la vidéo du trop Parce que c'est un peu du copyright pour Yu-Gi-Oh Donc euh, voilà, je vais faire. Euh, là, vous ne voyez pas, mais dans le petit placard en bas, j'ai le duel disque GX, donc je vais m'en servir. J'attends de recevoir le dernier élément de mon costume. Donc, euh, voilà, ça c'est déjà pas mal. Et euh, oui, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, discuter ensemble des futurs projets de la team Astral Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je pense que dimanche après-midi vers 14h, je vous donne tous rendez-vous pour un live où on discute ensemble. Donc ça sera un live d'une heure ou deux, ça dépend s'il y a du monde ou pas, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez ça le soir, une bonne nuit si vous avez vous coucher. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la TVA Stratumio. et ciao tout le monde! Hey, hey, le pouvoir est en oh. c'est pour la victoire se bat. Cool.